seigneur de banni pour la première fois. L'empire connut une ère Chut. De... qui dura plus de 300 Chut. Chut. Chut. ans. Déserté et laissé à l'abandon, les sinistres châteaux qu'il avait bâtis tombèrent peu à peu en ruine et les habitants des campagnes cessèrent de vivre dans la peur. Les années passèrent. Les villageois reprirent progressivement une vie normale et sans souci. Et le secret de la puissante magie Kouji fut scellé dans d'anciens hôtels. Mais un jour, tout bascula. Pourquoi je Une peux pas J'ai grave l'impression que c'est Seb qui... <rire> J'ai l'impression que c'est celle du grenier qui, qui fait. Nous allons commencer à tourmenter les plaines. Au haut de la montagne où les ninjas vivaient et s'entraînaient, le maître ninja comprit que la situation était grave, très grave. Des rumeurs évoquaient de mystérieux samouraïs rôdant dans les forêts pour capturer les animaux. Oh, tu as lapin Wow. Quel dessin. Nul ne le savait. À l'insu de tous, le seigneur de guerre était revenu et avait entrepris de former une armée maléfique dans le but de régner sur le monde. Il utilisait la magie kouji interdite pour asservir d'innocents animaux, les transformant en guerriers qui lui obéissaient au doigts et à l'œil. Ah mais c'est la version ninja de Sonic Il envoyait ses serviteurs reconquérir ses anciens châteaux dont il se servit ensuite pour terroriser les On va attaquer... Euh... De Samouraï Robotnik Mais son plan avait une faille. En utilisant la magie... Bah, C'est de, de Ferman, Zonic, euh, à la base. Il avait de nouveau perturbé l'équilibre de la nature, attirant la colère des dieux sous forme de tempête dévastatrice. Plus son armée grandissait, plus les éléments se déchaînaient. Si le maître ninja ne savait pas tout cela, il savait qu'éclaircir ce mystère était essentiel. Il avait fait le serment de protéger l'équilibre de la nature... Et il était bien décidé à honorer cette promesse. Il prit alors une décision. Il envoya son disciple le plus doué enquêter sur l'origine des tempêtes. On est dans la taube. Car c'est moi Plusieurs lunes passèrent, mais le ninja ne revenait pas. Tu vois Le maître envoya alors une autre. Je vous ai déjà dit que mon sans orientation est et aussi pointu que Mais le sens d'une poignée de porte. Tu vois. Un troisième ninja, puis un quatrième, <rire> sans plus de résultats. Il ne restait alors plus que deux ninjas au village, deux apprentis à qui le maître n'a jamais confié une mission <rire> <Oui>. aussi périlleuse. <rire> les plus nuls. Il n'en reste plus que les Mais plus le nuls. Le monde à sa perte. Mais bon. C'est la fin du monde. Il ne reste plus que deux ninjas, ninjas nuls, deux ninjas nuls. De ces deux jeunes garçons. Les boulets cia <rire> Sauvez le monde les gars Hiro, je suis content de t'avoir trouvé. Je n'ai de Là, ça si que le nom. Grave, très grave. Je suis allé parler au chef du village au pied de la montagne. Pour voir s'il avait des nouvelles de nos amis ninjas disparus. Ce n'était pas le cas. Mais il m'a raconté non, une histoire bien étrange. Non. Dans la forêt de l'autre côté de la rivière, il a vu des samouraïs. Portant des drapeaux ornés d'un mystérieux symbole. D'après lui, ces samouraïs chassaient les animaux et les emmenaient au cœur de la forêt de Jade. Il n'y a qu'une chose dans cette direction. Aïe-ya le vieux château que je croyais abandonné depuis longtemps. Hiro, tu dois vite terminer ton entraînement. Ensuite, redescends et les escaliers, Hiro. Et, et quand tu réussiras à descendre les escaliers, tu trouveras peut-être la clé de ce mystère. Et pour t'aider, tu passeras la barricade. Je te de confectionner des chapeaux. Ce ne sont pas des chapeaux ordinaires. Ils sont faits d'un matériau spécial capable, par exemple, de repousser les flèches. Rejoins vite le dojo et par la zen, il terminera ton entraînement. Quand tu auras terminé, viens vite me retrouver aux portes du village. très <rire> tu un chapeau ninja. Yeah! Non. Non. Pardon, boss. Voilà. <rire> Je peux être un ninja désormais. Va oh, au dojo pour commencer ton entraînement, si tu es perdu. <rire> Je descends les escaliers. Je suis une <rire> Je dois atteindre le, le voisin. Je suis perdu. Euh, il faut que tu sauves l'humanité. <rire> Écoute, héros, tu n'es pas un héros, héros. Oh. Vous êtes Zen Ah bonjour. Le village semble bien vide. Depuis que tous tes amis sont partis, tu ne trouves pas. Où sont-ils à présent Bah mort. Ou euh, pas là. Ou les deux Ah on peut fouiller. Ok <rire> Vous aussi vous fouillez comme ça Oh, la violence de, <rire> de cette fouille ah, Je vous dis euh, ça n'a pas été comme ça hein, quand j'ai passé la douane euh, à Atlanta euh, et heureusement. Parce que je vous dis pas l'état de... Euh, des gants. Est-ce que je me noie si je fais ça Je m'auto-soule, je vous jure, je m'auto-soule. Tellement stylé Et maintenant, j'ai la, j'ai la musique de le manège euh, hyper, euh, hyper diabolique, euh, satanique euh, à Euro Disney. Qu'est-ce que vous dites Te voilà. As-tu parlé au maître ninja Oui. Nous traversons une période étrange, à ninja. D'abord les tempêtes, puis ces mystérieuses disparitions, je me demande ce que cela signifie. Bah, me parle pas si tu sais pas! Je <rire> suis en train de te défoncer, le village de ninja. Oh. Il faut que j'aille en mission. Je <rire> vais tout exploser, je te jure! Est-ce qu'on peut faire tomber des. Oh, si! <rire> <rire> Moi, je suis là pour apprendre à être un ninja. Si je peux tout péter avant. On m'a dit que le maître compte est découvrir l'origine des tempêtes. Tu devras mettre ton entraînement en pratique, jeune ninja. Ce n'est pas une mission à prendre à la légère. Mais par contre, euh, j'aimerais qu'on installe plutôt des escalators à la sortie des dojos. Parce que je ne saurais pas tout maîtriser. Les tempêtes et en même temps. Euh, <rire> en même temps les escaliers m'obligeaient pas à, à faire tout ça en même temps, c'est pas évident évident. Hein. Mignin. Binou viens là, Binou Na Bonjour, je suis là pour l'enseignement. <rire> si je peux exploser votre dojo avant. Ah. ah je commençais à m'impatienter. Est-ce que je suis nul en orientation le maître m'a demandé de terminer ton entraînement au plus vite. Oui, seigneur... Euh... Notre séance sera seigneur donc Seigneur Sébastien de... du Nous allons revoir les bases une dernière fois, et ensuite, tu passeras l'épreuve finale. On n'a qu'à dire qu'on qu va revoir les bases pour la première fois. Ça passe aussi. <rire> Je... Allez, essaie enfin... d'attaquer mon assistant lorsqu'il apparaîtra. Fais <rire> qu'un coup de... <rire> <rire> Bonjour, je suis là pour le café C'est pour ton entraînement, Hiro. Ah, est-ce que j'ai réussi à toucher l'assistant Oui. C'est bien joué. Bien joué, Hiro. En plus, il a... En plus, il a un Cette petit son. <rire> mon assistant essaiera de se défendre. Dans une telle situation... Tu dois d'abord percer ses défenses avec un coup puissant. Excellent. Maintenant, enchaîne avec une attaque. Attention, l'ennemi ne reste pas longtemps étourdi. Essaie à nouveau de percer ses défenses. Très bien, Hiro. Tu as un sacré talent. Évidemment, un Pour l'humiliation. Contrairement à un seul à la fois. Oh, ils font de la peine hein, Les gars, vous me faites de la peine. Excellent. Tu fais des progrès, jeune ninja. Et oh, Laisse-moi voir euh, ce que je peux faire le avec un escalier. Mais inutile de se précipiter. Le temps presse, c'est la fin du monde. Mais vaut bon, mieux pas se précipiter quand même. Alors. Évidemment, ton ami Futo n'est toujours pas là. Si je le prends encore à me voler des pommes. Oh oui, c'est eux. Oui. Si, si, c'est Futo, bien sûr. Les pommes Ouais, grave. Ah, De, de l'arbre Mais oui, mais, évidemment, bien sûr. Rends-moi service. Va donc voir s'il n'est pas sur la colline. Sorte de la colline principale du dojo et va tout droit jusqu'à la colline. Tu le trouveras sûrement près de mon pommier. Y a pas. Ouais, y a quand même pas mal de points de sauvegarde. Ouh, ouh. Ça fait peur. Près les ennemis. Ok, maintien. elle t'es pour pareil. Très bien. Oh Ouh. Je gagne un niveau Récompense niveau supplémentaire. Sprint. Tu as appris à sprinter, euh, maintien, euh, B, pour faire des courses d'accélération. Mais attention, cette action t'épuisera. Oh, stylé. Oh, mais c'est trop stylé C'est trop... J'adore Ok, droite-gauche, droite-gauche. Le saut, droite-gauche. Une Prince of Persia. Oh, ça me donne envie de refaire Prince of Persia. Oh là là, oh là là, oh là, là. C'est la team qui sauve le monde, hein. je vous rappelle. J'ai la musique de Mirror's Edge, du coup. <coughs> Bonjour, vous êtes perdus <coughs> <coughs> Oh, c'est trop Choupix C'est Giga Choupix. Oh, ok, très bien. On a... On acquiert les personnages. On a, on team up, on team up. Cas, tu as trouvé, Futo. Le meilleur ami de Hiro est aussi le plus costaud des ninjas. Il saura s'occuper des ennemis de grande taille. Waouh <rire> Ok. Ah, tu l'as trouvé, bravo. Parfois je me demande l'un sans l'autre. Avant de poursuivre ton entraînement, tu devrais peut-être appeler ton ami Futo. Sache que tes amis ne sont jamais loin, toujours prêts à répondre à ton appel. Oh, c'est ah, marrant. Futo. Alors tu daignes enfin te montrer. Bien, c'est à ton tour de t'entraîner. Essaie de battre mes assistants avec ton marteau. Ça a l'air d'aller. Laisse <rire> un wow. esprit, Break. Ta technique est <rire> mais efficace. Je confirme. <rire> tu sais, Hiro, j'enseigne la voix du ninja depuis des siècles, mais aucun de mes disciples n'a jamais montré d'affinité pour la magie, Kuji. À vrai dire... Tu es le premier de mes élèves à posséder un tel don. C'est-à-dire que c'est soit tu sais descendre des escaliers, soit tu maîtrises un pouvoir divin. Les deux en même temps, c'est pas possible parce que c'est d'une complexité rare. La magie kuji permet d'exploiter l'énergie naturelle présente dans le monde des esprits. Une dimension parallèle à la nôtre. Faisons ça. Alors, l'objet. Ah, j'adore Des papillons Des papillons Des papillons des pap Oh Des papillons, des papillons stylés. Oh Grotte de l'illumination. On va voir Shayu qui est là, torse nu. En train d'attendre qu'il se passe un truc. Comme ça. J'ai pas dit top départ, c'est pour ça. Les endroits la le cachée magique est indiqué par la présence d'illusions. Oh, ambiance, ambiance. Musique qui fait peur. C'est quoi ça Champignon, pleurote Qu'est-ce que c'est ça d'Achida Pas s'asseoir dessus hein, c'est dans le plop garantit la fraîcheur. OK, d'autre. Oh. Rituel. Permet à héros d'atteindre le monde des esprits temporairement et peut alors posséder l'esprit d'autres êtres vivants et les contrôler. Et je peux passer les escaliers en possédant un corps. Hein okay. Ah, je vois que tu as réussi à trouver et révéler le sort. Vous saviez où était Excellent. La... le. où c'était le maître maître avait Tu sembles réellement avoir le don. Déplace l'esprit de héros sur le lapin. Oh, qu'est-ce que tu. Pardon Autruite oh, là. Bien joué Hiro. Une forme de petite paille te rend plus difficile à repérer. OK. Stylé. Sache également que l'odora a développé des émaux leur trop, permet trop, trop de trouver des objets de valeur ainsi que des ingrédients de potion. Trop oh. trop bien. Et je peux même me déplacer rapidement. Est-ce que je peux drifter Est-ce que je peux attaquer Non, <rire> je suis par terre. Dans la jungle, terrible jungle. Attends, on on va faire un test. Bravo. Tu peux maintenant contrôler les animaux que tu rencontres. Il y en a de nombreuses espèces rien que dans ton village. passe <rire> me voir si tu veux apprendre à préparer des potions. <rire> <rire> C'est vraiment... <rire> vraiment la fin de rendez-vous euh, cringe, euh, la, la plus chelou, tu vois. Appelle-moi si je veux faire des potions. <rire> <rire> oh, oh, le mec, il dit qu'il peut prendre n'importe quel animal et le gars ressemble à un oiseau. Monsieur, s'il vous plaît. OMG, quoi. Faut posséder. Oh, mais oui, on va essayer de posséder la poule. Merci, Lapin, tu as accompli ta mission avec un succès. Ok, vous avez par contre de l'autre côté. Ah, Hiro, je vois que tu t'es préparé. Grave. Je sais que tu es capable d'accomplir cette mission. Tu es le plus jeune, mais en trois siècles, je n'ai vu aucun ninja présenter un tel talent pour la magie Kouji. Autant dire que le clan est nul. Même si tu débutes tout juste, ton potentiel est immense. Mmh. Souviens-toi de tes enseignements. Ils te seront d'une aide précieuse. Ma maman, elle me disait que j'étais spécial! Tu dois maintenant descendre la montagne en traversant la forêt de Jade. Suis ensuite la route principale qui mène au château. Je crains que ce soit de là que viennent ces étranges samouraïs. Okay. Tu es mon dernier espoir. Je J'ai L'équilibre de la nature doit être préservé. Et je suis le dernier. Sans lui, tout est perdu. <rire> je suis enfin, le dernier parce que je suis le seul le qui reste. Les autres sont morts. <rire> oh! Là, il faut la vue. Ah, oh. ah c'est chouette. Ah, j'adore. Oh la roulade, mon gars. Je suis très, euh, je, je suis très émerveillé par plein euh, de choses. Est-ce que je meurs en tombant de là À votre avis, sur une note de. De 1 à 22. Est-ce que je meurs en ce temps Est-ce que je fais une risquiette in patché en tombant de là Là, ici. Bouh Attention, pardon Avec la pause du MCU Tu vois Pardon, quoi Je vais aller en mission. Non. Oh non, tu m'as vu euh... Je voulais faire des trucs avec la boule. Non, non, non. Ah, je suis coincé. Je suis coincé Je veux me mettre dans le renard Enfin... Une proportion garder. Fais voir, c'est quoi, quoi l'attaque Tout droit. Les ennemis de l'Imperium. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une poule. Qui traverse le pont. Ça ne peut pas être. Le plus puissant ninja du village. Le chapeau peut servir de protection contre les flèches. Bah non, il va pas m'attaquer, je suis une poule. C'est une poule qui nous... Qui nous charge Quoi? Quoi Quoi Quoi Non, non, non Non Au secours Au secours Au secours Lâchez-moi Lâchez-moi Lâchez-moi J'arrive je... pas à savoir ce que je ressens. Poulain-fille. Je blessé là. On va pas m'en c'est esquive J'ai récupéré mon endurance. C'est bon, regardez. Là je suis. Le petit logo à droite qui dit que je suis un fille. Je suis totalement un fille, là. Impossible qu'il me remarque. Impossible. La tension de la scène Une bande de samouraïs. La menace La me... <rire> La menace Qu'est-ce que c'est que ça Je crois qu'on s'approche dans les brumes. Car en vérité, depuis le début, j'étais... Hiron le hiron Allez, c'est comme ça qu'on fait Euh... ça, c'est pour le personnage. Technique de discrétion. Donc qu'on est bien aussi. J'aimerais rentrer dans cette grenouille. Reviens Oh mais le village s'est attaqué. J'ai l'impression non Oh vrai, grave. C'est moi ou c'est il parle Sims Je peux en dans la proue Ok. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est quoi là Jeune ninja. Les samouraïs ont attaqué le village. Heureusement, les ennemis de l'autre côté de la rivière n'ont pas l'air bien malin. Alors que moi, <rire> devant des escaliers. <rire> Ils ont brûlé le pont avant de le franchir, et ils sont maintenant coincés sur la rive opposée <rire> Notre village se fait envahir Heureusement, les ennemis sont cons <rire> oh, <Dieu. rire> Très bien. Okay. Fou, Je, fais... je fais des moves J'ai envie de refaire du euh, Batman Arkham Asylum. Oh le petit renard Libère-toi, li... okay. est-ce qu'il est Attaque Et Il crie ninja J'ai même pas fait attention. Ah non je brûle <rire> J'étais là en mode, yes, yes, yes, mais je brûle. Ah il faut que je sois assez proche. Oh, ok. OUI OUI Oh j'adore Ah j'adore L'ennemi juré qui crie ouille, ouille. Ah, Ah adore C'est quoi ce bruit là Non Et plus les animaux sont bruits, plus... Euh... <rire> ok. Ok c'est parti. Les gros animaux comme les ours et les sangliers peuvent attaquer les ennemis. Ouh! Sélectionne le sort forme spirituelle utilise-le pour euh, prendre possession. Ouh! Allez! Allez! Je suis là pour vous libérer les animaux Oh non non Pareil, est un saccage. J'ai envie de chanter Gator. Il arrive, il sème la mort Non mais c'est ma pote Oh ah, qu'est-ce qu'ils sont crocs C'est Ok, ok, ok. Oh, attends, on peut rentrer dans le sanglier aussi Non. Tu as sauvé Suzume. Tu as sauvé Suzume, sa flûte qui lui permet de jouer des mélodies enchanteresses qui lui serviront également d'armes. On va voir. Suzume. Oh, c'est tellement stylé. Ouh. Allez, respecte-moi Waouh Oh okay, Attention Ok Sachant que le boost de vitesse, il fonctionne là aussi. Hein. T'as les ennemis là. Ça ambiance. <rire> <rire> J'ai glissé. Oui, mais j'avais pas vu. Euh... Ça ressemble un peu à des escaliers quand même Voilà, en tout cas, c'était la découverte sur Mini Ninja. On commettra prochainement un autre jeu de Ninja. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et évidemment, cette vidéo, si ça vous a plu, on découvrira d'autres jeux. Merci.